Je suis un acteur à film, je suis un acteur à film, je suis un acteur je suis un acteur à je suis un film, je suis un acteur à je suis un je suis un je suis un je suis un même Je me présente encore à Sonnerre elle veut me coller l'appelle la conso sans même qu'elle me démonte Avec mes gars les bel air j'ai siroté Je ne me bombé que Chega démonte Ok, la relax elle est clean T'as peur de me toucher tellement que je brille Comme mon fils Golden quand je m'habille je frime Chega, quand, quand je m'habille je frime Je crois qu'elle a la magie autour de ma tête chez nous, everyday ici c'est la fête Je mets les billets partout même dans la caisse quand, quand je veux, je monte, je tape sur ses fesses Bientôt dans ce là-bas aux Émirats Prodiger l'eau dans ma sacoche, je lui vite en Fais de mon couplet t'as ta capte je suis puissant, Gabou Ouais, ta capte je suis puissant, Sensei bled quand ta meuf et ses fossiles, j'en perds le sommeil. Ton mec t'as même pas la taille de mes chaussures, de quoi il se mêle. Tu vas chez moi, j'te parle en France, papa 4 chemins. Papa chinois, papa Juma. Tita Issel me fait la sauce, Jumu, Bakenjima. Ici c'est tout pour la cause RIP, Arafatosa, Madoza. Même en quarantaine ça vendait de la douzaine. On n'est pas parenté, je j'suis pas ton cousin. De Montréal à la Pina mon pachot, mon Pina tu crois que moi, tu tu crois que moi, tu crois tu crois que moi, tu crois Bonjour manager il est